Le marché s'est développé autour des technologies qui étaient les plus disponibles, les plus liquides. C'est comme ça que le cookie attaché à un navigateur ou un IDFA qui est dans un téléphone mobile ont été les identifiants sur lesquels s'est construit le marché publicitaire. Et les rapports de force entre les acteurs ont évolué en fonction de la fluidité de ces technologies. Aujourd'hui, ils évoluent en fonction de la dureté réglementaire avec laquelle on traite un identifiant. C'est ce que j'appelle en fait des mouvements tectoniques qui sont d'une part la tectonique des clics et là où vont se déplacer dans de nouvelles technologies, de nouveaux environnements et peut-être des environnements fermés, la manière de collecter une data et la tectonique des claques, c'est-à-dire la manière dont le régulateur avec la peur qu'il fait crée du mouvement aussi qui fait changer et des acteurs et des pratiques de marché. Aujourd'hui on n'a jamais été dans un mouvement aussi important et interdépendant entre les logiques industrielles, les technologies utilisées et puis les impulsions que le régulateur amène pour faire changer tout ça.